Je suis le train Les orphelins ah ah ah ah ah Filtel l'éclair, pile poids ah, ah, ah. hey le maléfique Docteur coûte de port C'est le maléfique Docteur Monsieur coûte de port pour toi. Et j'ai un petit compte à régler avec toi, chérifoudi. Plus vite, pile-poil Nous devons sauver ce train et les orphelins Depuis que tu m'as battu la dernière fois, mon CV... Hé Assez discuté, je vais te piétiner un peu de Je ne laisserai jamais dominer le monde, Docteur Colette de Bourg. Voilà le train Y'a yeah, pile poil ah <rire> Hey! hey tick Hey! tick pendant que tu sauveras les orphelins. Bon travail si tu restais en place. Ni aujourd'hui, ni jamais. Abandonne avant de te ridiculiser définitivement. Et ainsi, le diabolique docteur Comte de Port fut vaincu et le train des orphelins arriva sans encombre à destination. Attends une seconde. Tu as un vaisseau spatial géant et une flotte de drones d'assaut et tu te fais semer par un cow-boy à cheval C'est que le bandeau avait diminué ma perception des distances. Et pourtant, mais c'est la faute de son bandeau. Enfin bref, reprenons notre plateau de jeu. Si je puis me permettre, ce plateau est impressionnant. J'ai du mal à croire que tu l'ai construit. Oui alors je voulais créer une carte où figureraient tous les points de repère importants que nous avons croisés durant notre passionnante excursion. Hey, et maintenant, on retourne à la maison. Fais attention Reitz, tu viens de faire tomber Al de la ferme au jouet dans la barre. On oh, pardonne. Espèce de tête de Linox, je vais devoir redessiner ah, toute ah, la ville. Euh, Pardonne-moi, on est dans quelle zone, déjà hein Oh, tu as l'œil, mon petit ami. Ça, c'est une partie spéciale du jeu qui s'appelle Western Woody, où tu peux te promener faire régner la justice, car tu incarnes un shérif du Far West. Mmh. Trop fort oh, bon. On peut aller là-bas Allons-y Uniquement si un lézard sans cervelle promet de ne pas tout casser sur son passage. Non, je vais éviter, je te le promets <rire>